Dans cette vidéo, nous allons aborder les performances hydrothermiques des fibres végétales. Commençons par les performances thermiques des fibres végétales et leur contribution au confort d'été et d'hiver. Les fibres végétales sont aujourd'hui majoritairement utilisées pour leur qualité d'isolation thermique et contribuent donc nettement au confort d'hiver. En thermique du bâtiment, la référence pour comparer le pouvoir isolant d'un matériau est la conductivité thermique lambda. Plus le lambda est faible, plus le matériau est isolant. Par exemple, le lambda de la ouate insufflée est équivalent à celui de la laine de verre ou du polystyrène. Son pouvoir isolant est donc équivalent à épaisseur égale. Les performances...